Salut les rollistes Alors, aujourd'hui, on va créer un personnage de Donjons et Dragons dans l'univers de Fa'erun. J'ai à ma disposition les livres, ici, et je me suis lancé le défi personnel que cette petite vidéo bonus soit tournée en moins d'une heure et soit tournée d'une traite. Donc pardonnez-moi d'avance les bafouillages et le recours à ma drogue, euh, le café. Alors c'est parti, je me suis fait une petite cheat-cheat euh, euh, afin de ne pas perdre de temps sur le choix. Donc j'ai décidé de créer un personnage qui s'appelle Nim Kalidara. Ce serait un elfe des bois originaire de Cormentor euh, dans les veaux. C'est un barbare euh, vénérant Gohéron Bourrasque, qui est un dieu de la faune, du bien, de la flore, de la connaissance et de la protection et du voyage. Euh, donc il a rapidement quitté la région face à l'intolérance dont il faisait face, euh, qu'on lui faisait subir euh, par rapport à ses choix de vie. Il est parti euh, courir les plaines en quête de preuves à se faire à lui-même. Euh, donc c'est parti. Alors euh, aujourd'hui on a deux caméras, il y en a une là-haut, euh, qui va pouvoir assister un petit peu à tout ce que je fais. Alors, moi je connais évidemment, mais je vais pouvoir vous montrer qu'avec le manuel des joueurs de Donjons et Dragons, on peut créer un personnage. Je crée un personnage dans les Royaumes Oubliés, donc j'utilise ce livre qui apporte quelques légères modifications par rapport au personnage. Alors, le résumé de la création de personnage est ici. La première chose à faire est de tirer les valeurs de caractéristiques. Les caractéristiques, force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme seront déterminées plus tard. D'abord, je tire mes scores. Alors je tire 4 fois, euh, 6 fois 4D, pardon, 6 fois 4D, euh, je retire le plus petit et additionne le score. Ici, ici, on a 5, 2, 2, 1, donc je vire le 1, ça fait 9. 9 sur mon petit brouillon. 6, 4, 4, 1, je vire le 1, c'est un beau score, ça fait 14. Donc les résultats vont de 3 à 18. 6, 6, 4 et 3, très très beau score, 12, 16. Quatrième, 6, 2, 1, 1, donc on garde 9, ah, c'est adorable. 6, 5, 4, très bien, ça fait 11, ça fait 15. Et enfin, triple 5, 15 à nous. Donc je tirais plutôt des scores badass, dans' nous. On y va, deuxième étape, euh, on, le choix de la classe et de la race. Donc, moi j'ai déjà effectué mon choix, mais dans le livre. Euh, dans les livres, il y a différentes descriptions. Dans Faïedun il y a beaucoup de races incar incarnables par rapport à, à Donjons et Dragons. On a différents nains, euh, différents types d'elfes, différents types de alphelins, de gnomes. Euh, ainsi que des, des races supplémentaires, des extérieurs natifs, euh, les azimars, tieflinges, gnazi, etc. Moi, j'ai déjà choisi que je ferais donc un elfe des bois. Elfe des bois, c'est ici. Donc euh, les elfes des bois sont solitaires mais moins que les plus farouches elfes sauvages, aussi appelés elfes de cuivre. Ils vivent un petit peu euh, tout, donc voilà, on a une description rapide. Donc moi je choisis elfe des bois, je prends ma feuille de personnage. Donc je peux noter mon nom, le nom du personnage. Ici j'ai déjà noté le nom du joueur. Alors... Nim... Kalidara. J'ai eu une très très très mauvaise écriture. Euh, et je vais tenter de m'appliquer, je vous dirai à la fin de la vidéo pourquoi. Bon, juste plus pratique pour se lire. Ras, c'est un elfe des bois. à ces niveaux ce sera barbare niveau. voilà alors là on peut mettre les détails. c'est sexe masculin il fait 1 m75 pour 55 kg et il va être assez jeune pour un elfe, donc on va lui donner 100 ans catégorie de taille m comme tous les elfes alors, étape suivante que nous indique euh, le livre. Une fois que la classe et la race sont choisies, on répartit les caractéristiques. Sachant que les elfes des bois ont plus de renforts, plus de dextérité, c'est-à-dire que le score que je mettrai sera modifié, et moins de en constitution pour moins 2 en intelligence. Donc euh, c'est parti. Je pense faire un barbare, donc la force est quand même primordiale. On va mettre mon 16, avec le plus 2 des elfes, j'ai donc une valeur de 18. Euh, dextérité, je m'en fiche un petit peu plus. Euh, je vais mettre le 14, ça fera un 16. La constitution, il ne faut pas qu'elle soit trop basse, donc je vais mettre un 15 avec le moins 2 des elfes des bois. Ça fait 13. Moins 2 en intelligence, et bien, je vais mettre 9. De toute façon, un barbare n'est pas là pour être intelligent, il aura 7. Sagesse, il me reste euh, 15 ou 9. Eh bien, Sagesse, 9, et notre barbare Elf des Bois sera très communicatif avec 15 en carré ça. De ces scores découlent les modificateurs applicables partout, donc Force, 18, ça fait plus 4, Dex, 16, ça fait plus 3, Constitution, 13, ça fait plus 1, Intelligence, 7, ça fait moins 2, Sagesse, 9, ça fait moins 1, et Charisme, 15, ça fait plus 2. Il oh, y de la variété L'étape suivante, les particularités de classe et de race. Alors les races, les particularités, il y avait les modificateurs caractéristiques, mais il y a également des langues supplémentaires. Donc euh, pour les elfes, dans les langues on a le commun, la langue commune que tout le monde parle, mais également l'elfique. Ainsi que ma langue de région natale, qui est le Chondata. Ceci étant fourni par le livre de Faële. Euh, tant qu'on est dans les langues, mon personnage a 7 ans Donc voilà, il est illettré. Les barbares sont illettrés. Ce sont les seuls personnages qui commencent sans savoir lire. Donc... Aptitude de classe, illettrisse. J'ai déjà noté la rage de Berserker qui est une capacité euh, du du une capacité du, barbare pardon, euh, d'exploser. Ça lui fait des bonus en force et en constitution, il gagne des points de vie supplémentaires temporairement, mais à côté de ça il perd de la classe d'armure et donc est plus susceptible d'être touché et blessé. Les particularités de race il y a pour les elfes, il y a l'immunité contre les sorts et effets magiques de sommeil, que j'ai déjà noté, et un bonus de plus 2 contre les enchantements. Les elfes étant toujours attentifs à ce qui se passe autour d'eux, ils ont également un bonus de plus 2 dans la compétence de détection, de plus 2 dans la compétence de fouille, et de plus 2 dans la, dans la compétence pardon, de perception auditive. Et les barbares ont également une dernière modification qui est l'augmentation de leur vitesse de base. Les elfes ont une vitesse de base de 9 mètres. Augmentation de plus 3. On passe donc à 12 mètres de déplacement par tour. Ce qui est un petit peu plus rapide que la moyenne. Ensuite, les compétences. Donc le barbare. On va trouver sa page. Le barbare a donc. 4 plus modificateur d'intelligence fois 4 points de compétence Donc moi ça fait 4 au moins de 2. 2, j'ai 8 points de compétence à répartir parmi les compétences de classe. Qui sont l'artisanat, le dressage, l'équitation, l'escalade, l'intimidation, la natation, la perception auditive, le saut et la survie. Donc je vais répartir ça très vite puisque j'en ai pas beaucoup. Euh, notre personnage est bon en charisme, donc il va avoir des points en intimidation également. On va lui en mettre 3. Euh, en saut, pour pouvoir se déplacer, on va mettre 3 également. Et en survie, les deux qu'il reste. Alors, je reporte les modificateurs. Donc, pour la survie, c'est la sagesse, c'est moins 1. Donc, ce qui me fait un total de 1. Pour le saut, c'est la force, c'est plus 4. Donc, j'ai 7. Euh, pour euh, l'intimidation, j'ai le charisme. Donc, plus 2. Ce qui me fait 5. Et c'est terminé pour les compétences. Ensuite... Euh, les personnages à la création ont droit à un don. Euh, les dons, j'aurais pu les choisir dans la liste assez nombreuse de ceux de Donjons et Dragons, mais j'ai préféré les choisir dans les dons dédiés à Fireune, euh précisément à ceux proposés euh, directement aux personnages elfes des bois, comme je suis. En fait, en fonction des régions d'origine, euh, on vous propose un certain nombre de langues supplémentaires si vous en avez, de dons à choisir et d'équipements de base. Euh, J'aurais pu, pu choisir dans la liste des veaux qui vient euh, d'où vient mon personnage, j'ai préféré choisir directement dans la liste des elfes des bois, c'est-à-dire que les elfes des bois ont des traits communs et peu importe d'où ils viennent, ils peuvent récupérer ce genre de dons. Dans ce don, j'ai choisi le don force d'âme qui, euh, qui m'apporte un bonus de plus 1 à tous les jets de vigueur et de volonté, et un bonus de plus 1 aux sauvegardes contre l'absorption d'énergie et les effets de mort. Donc je vais noter ceci dans les jets. Ici, force d'âme. En référence, je mets page 35 afin que si on ait besoin au cours d'une partie ou au cours d'une évolution de personnage de retrouver le don pour se rappeler ce qu'il fait, ben, ce sera écrit ici. Je vais quand même noter un petit résumé, donc c'est plus 1 au jet de sauvegarde pour l'absorption d'énergie, mais également de mort. Il y a... Donc, il donc aussi un bonus constant de plus 1 en vigueur et volonté qui sont les jets de sauvegarde ici, mais je les applique directement dedans. Donc 1 à vigueur, 1 à volonté. Le barbare va nous donner tous ces traits pour remplir justement les jets de sauvegarde. Alors le bonus de base de réflexe il a 0, le bonus de base de vigueur il a 2, et le bonus de base de volonté il a 0. On applique les modificateurs des caractéristiques comme toujours, Donc réflexe, c'est la dextérité, on a 3. Vigueur, c'est la constitution, on a 1. Et volonté, c'est la sagesse, on a moins 1. Volonté, j'ai 0. Vigueur, ça me fait un total de 4. Et réflexe, 3, ce qui est très honorable. Ensuite, le bonus de base à l'attaque est également donné par euh, la classe, donc moi barbare. Mon bonus de base à l'attaque, je l'indique ici, plus 1 auxquels s'ajouteront les éventuels bonus de mes armes. Les dons sont faits, les compétences sont faites, il ne reste plus que l'équipement, l'alignement, la divinité. La divinité, j'ai déjà choisi donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Gué... pardon, Bourrasque, donc que je note ici. Mon alignement va être en fonction de mon dieu, je suis tout à fait avec lui, notre bon. L'alignement... Euh, notre bon représente euh, la liberté euh, d'agir euh, par rapport à un paladin loyal bon qui serait avec les œillères, mais nous permet euh, d'agir quand même dans le sens du bien, ce qui est le, le un peu le concept du personnage et de son dieu. On continue donc l'équipement. Euh, J'ai choisi de prendre une armure de cuir qui est fournie de base aux elfes des bois dans la région natale. Donc l'armure se situe juste là sur ma feuille. je vais pouvoir reporter les éléments. Armure de cuir... L Armure de cuir simple. Elle fait un bonus de 2, C'est un type légère. Bonus de dextérité maximale est à plus 6, donc je suis très loin d'avoir un aussi bon bonus. Pas de malus au test. Le risque d'échec des sorts profanes qui ne sont pas divins, donc, est de 10%, je ne jette pas de sort, il n'y a pas de problème. Et la vitesse n'est pas réduite. Il pèse 7,5 kg et pas de propriété spéciale. Comme arme, j'ai choisi de prendre une épée longue, euh, que les elfes manient par défaut. Et euh, bon, c'est une arme tout à fait valable. Moi de toute façon, le combat, c'est pas mon intérêt principal. Donc. Dans attaque, ici, je peux directement remplir mon arme auquel je pourrais appliquer les différents euh, modificateurs euh, venant de la force, euh, du bonus de base d'attaque, etc. Enfin, tout de suite, savoir de comment, comment je peux taper. Donc. Et, épée longue. L'épée longue est donc une arme de guerre à une main. Elle fait 1d8 dé de dégâts. Le critique se fait sur 19 ou 20 au D20, c'est un critique qui multiplie par deux les dégâts. Elle pèse 2 kg. C'est le type tranchant et la portée est nulle, puisque c'est au compact. Le bonus de base à l'attaque, indiqué ici, est une référence pour se retrouver lors du combat, gagner un petit peu de temps. C'est l'addition directe du chiffre qu'on va donner au dé, étant donné que le dé d'attaque est modifié par un certain nombre de choses. Par exemple, le bonus de base d'attaque et mon bonus de force. Plus 4 en force, plus un bonus de base d'attaque, c'est plus 5. Si mon épée était magique, j'aurais aussi éventuellement d'autres bonus. Je peux directement noter dessus plus 5 afin que quand j'attaque à l'épée, je jette mon dé Et je sais tout de suite où me référencer. La classe d'armure, qui est le chiffre à atteindre pour me toucher, eh bien je vais reporter les différents modificateurs proposés. Donc on a le 10, parce que par défaut la classe d'armure commence à 10. Bonus d'armure, donc c'est mon armure de cuir, on l'a dit tout à l'heure, c'est 2. Bonus de bouclier, je n'en ai pas. Bonus de dextérité, j'ai quand même plus 3. De modificateur de taille, je n'en ai pas parce que je ne suis pas plus petit que mes adversaires standards. Pas d'armure naturelle, pas de modificateur de parade, pas de modificateur d'hiver, ce qui me fait un total de 15. C'est un petit peu léger, mais pour un personnage niveau 1, c'est tout à fait suffisant. 0 point d'expérience, mon prochain niveau est à 1000. Les traits ratios sont faits, les dons sont faits. Mon initiative, elle découle directement de la dextérité. J'ai plus 3 en dextérité, donc plus 3 en initiative. Mes PV, les points de vie. Alors les points de vie sont constitués d'un dé en fonction de la classe à niveau. Euh, au premier niveau, on prend le maximum du dé afin d'être sûr de ne pas avoir des personnages qui commencent avec un Euh Le barbare, c'est un des 12. A chaque niveau, on ajoute son modificateur de constitution au nombre de points de vie qu'on gagne. J'ai plus 1, donc j'ai tout de suite 13 points de vie. On va faire un petit peu d'équipement histoire que notre aventurier ne soit pas à poil. Moi, j'avais décidé donc qu'il était habillé en cuir de cuir, portait des bottes solides noires, une ceinture multipoche multi poches. d'autres, qu'est-ce qu'on pourrait prendre Alors il y a toute une variété d'armes, d'armures, d'équipements diverses et variés. Euh, je vais juste prendre un petit peu de quoi faire de l'aventure. Euh, pas trop cher puisqu'un personnage niveau bon, n'a de toute façon pas beaucoup d'argent. On va prendre un grand sac. Un sac à dos toi. Un sac à dos. On va prendre une gourde. Des rations de survie. Voilà. On va lui laisser 5 pièces d'argent qu'il soit pas la poêle puisse manger à la prochaine auberge qu'il croise. Bon, et ben voilà. Alors c'était très accéléré, très simple. Les ch mes choix étaient déjà faits et je connais le système et le jeu. Toujours est-il qu'il est possible de créer un personnage en peu de temps et que guidé par quelqu'un qu'on connaît, malgré les hésitations des différents choix, la création d'un personnage n'est pas si compliquée que ça. Alors je peux continuer à peaufiner mon personnage avec une personnalisation, je vais peut-être agrémenter un petit peu plus son historique, sa description physique. J'ai tenté de m'appliquer, car euh, bah, si ça intéresse quelqu'un, euh, j'offrirai donc cette feuille de personnage à mon centième abonné YouTube. En attendant la prochaine vidéo qui aura sûrement lieu en 2015, je m'excuse pour le ton de ma voix, je suis malade, vous l'aurez sûrement compris. Je vous dis, portez-vous bien, mieux que moi en tout cas. Ciao les